Hey, bonjour, élèves musiciens Nouveau cours d'improvisation Eh oui, c'est le printemps, et quand c'est le printemps, les beaux jours reviennent, et j'ai encore plus envie de jouer de la musique, et j'ai aussi envie d'improviser. Et donc, je te propose, dans cette vidéo, la suite de mes cours d'improvisation en accès libre. Si tu n'as pas vu le cours qui s'appelle « Improviser sur une seule note », je te mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est important que tu vois ça si tu n'as jamais improvisé sur une suite d'accords. Donc là, on va prendre dans cette vidéo une autre suite d'accords. Et cette fois-ci, on va apprendre à improviser avec seulement deux notes par accord. On en parle dans quelques secondes. Est-ce que tu veux te faire euh, rapidement plaisir euh, en apprenant la musique Oui Ah génial Alors, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper, ce serait ballot. Alors, tu veux donc apprendre à improviser. Très bien, tu sais déjà improviser sur une sonnette par accord. Bien, maintenant, nous allons faire un exercice avec deux notes par accord. Alors, nous allons prendre un exemple de suite d'accords très connu en jazz, que l'on appelle le 2-5-1. Alors voici un logiciel que j'utilise beaucoup, c'est Ben in a Box 2017, euh, 2-5-1 majeur. On va jouer avec la, les notes de la gamme de Do majeur, Do-Ré, donc Ré c'est 2, hein, si, si Do c'est 1, Ré c'est 2. Bon, je ne vais pas te faire un cours complet sur les accords, mais l'accord du deuxième degré qui correspond à la gamme de Do majeur, c'est Ré mineur 7. Ensuite, l'accord du cinquième degré Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est Sol 7. Et l'accord du premier degré Do 6. Et là, c'est encore Do 6. On va faire ça en boucle. Par exemple, on peut le faire quatre fois. Donc, imaginons que c'est une chanson. Tac, voilà. On fait quatre fois Ré mineur 7, Sol 7, Do 6. Et on termine encore par Do 6, par exemple. Tout simplement, on peut prendre de la pop, on peut prendre du jazz, etc. Donc, euh, bon, bah, pourquoi pas une petite balade jazz, mais on va faire des choses très simples. Hein. Nous avons simplement une contrebasse, un piano électrique, ça change du piano à queue, et euh, une batterie. C'est parti sympa déjà comme accompagnement. Qu'est-ce qu'on va jouer comme note par-dessus Ré, mineur en les notes, c'est euh, Ré, Fa, La, Do. Hein, C'est-à-dire que l'accord est constitué de quatre notes, Ré, Fa, La et Do. Nous, on va utiliser que deux notes. Donc, on va utiliser Ré et Fa. Donc ici, on va écrire Ré et Fa. Sol 7. donc c'est Sol si, Ré, Fa. On va utiliser Sol si. Et euh, do, do si, c'est Do mi, Sol la. On va utiliser Do mi. Donc, tu vois, en fait, plutôt que de, de se dire, bon, allez, on va prendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, ça fait six notes différentes. Qu'est-ce que je mets comme note Est-ce que je mets le Do sur le premier, deuxième accord Ça fait beaucoup de choses. Là, on se dit, ok, seulement deux notes par accord. Ré, Fa, Sol, Si, Do, Mi. Alors, pourquoi j'ai euh, préféré Do, 6 si à Do, majeur 7, pour ceux qui connaissent un peu le, les accords si je prends Do majeur 7, c'est Do mi sol si. Et si j'entends Do mi sol si, je joue un Do par-dessus, ça risque de frotter. Donc j'ai préféré prendre Do 6. Si. Alors, nous allons commencer par la flûte, euh, flûte à bec. Donc euh, voici une flûte à bec. Très bien. Donc, euh, je t'ai mis les notes euh, donc, euh, sur la, la grille. Donc, alors, ça par contre, euh, c'est pas nol, hein, ça veut rien dire, nol c'est sol. Parfois j'écris mal quand j'écris voilà, j'écris avec le doigt directement sur l'écran. Ah bah ben, c'est plus joli comme ça. Alors, donc sur Ré mineur 7, on joue Ré fa, sur sol 7, on joue sol si et sur do 6, on joue do mi. Bon. Alors ce que je vais faire pour euh, entendre le son de la gamme majeure, et pour euh, entendre le, le rapport euh, qu'on les notes avec euh, la piste d'accompagnement, je vais jouer pour le moment en blanche. Donc je vais faire... Ré blanche, Fa blanche, Sol blanche, Si blanche, Do blanche, Mi blanche, Do blanche, Mi blanche. D'accord C'est parti. À présent, je vais jouer en noir, donc je vais faire noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, noir, etc. Donc par exemple, ré, fa, ré, fa, ou ré, ré, fa, fa, ou fa, ré, fa, ré, enfin j'essaye je, quand même de mélanger les, euh, les notes euh, dans chaque accord. C'est parti Maintenant, je vais essayer d'ajouter des croches. Évidemment, je pourrais essayer de jouer tout le temps en croches, mais si je fais que ça, je vais manquer de souffle à un moment donné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, jouer par exemple des croches euh, euh, sur toute une mesure, et puis sur la mesure suivante, je vais jouer une blanche par exemple, pour reprendre mon souffle, et ensuite, j'enchaîne avec des croches sur d'autres mesures. D'accord Donc, euh, j'essaie d'ajouter des croches ternaires, hein, puisque l'accompagnement est ternaire. Maintenant, pour m'amuser, je mélange tout. Donc les noires, les blanches, les croches. C'est tout pour la flûte. Maintenant, on va passer à d'autres exercices avec l'harmonica. Alors voici une bête de course en Do. Avec l'harmonica, je vais procéder un peu différemment. En fait, déjà, il y a une chose importante à savoir, c'est que quand je passe d'un instrument à l'autre, eh je ne fais pas la même chose. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait chaque instrument a des capacités différentes. Sur la flûte à bec, je n'ai qu'une octave et demie. Et sur l'harmonica, j'ai trois octaves complètes. J'ai donc trois registres, grave, médium, aigu, hein, sur lesquels je peux jouer. Moins j'ai deux notes sur un instrument, plus je dois être créatif rythmiquement pour sortir du lot, pour faire des phrases originales. Plus j'ai deux notes sur un instrument, moins je suis obligé d'être créatif rythmiquement, mais plus j'ai d'options pour jouer des mélodies. Donc euh, d'un instrument à l'autre, je ne fais pas forcément la même chose. Cela dit, je vais quand même... Être assez restrictif sur l'harmonica, c'est tu débutes l'instrument parce que je ne vais jouer que des notes naturelles. Évidemment, si je joue des notes altérées, j'ai encore plus de possibilités. Je fais simplement un peu comme avec la flûte, je me lance et on voit bien ce que ça donne. Et ensuite, je te donnerai un autre exercice que tu peux faire pour améliorer tes phrases. Alors, il y a une chose qui est intéressante quand on improvise, c'est de créer des mélodies. Ce que j'appelle des mélodies, ce sont des, des lignes euh, musicales que l'on peut retenir facilement et que l'on peut euh, éventuellement chantonner sous la douche. Si je joue par exemple, je vais reprendre les notes euh, sur chaque accord, je joue par exemple ceci. Bah, j'ai joué les bonnes notes, mais mélodiquement, ce n'est pas terrible. Pourquoi bah, Parce que ça part dans tous les sens. La meilleure méthode pour jouer des mélodies chantantes, ou en tout cas, qui soit plaisantes à écouter et donc à jouer, c'est de passer euh, d'une note à l'autre par mouvement conjoint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement conjoint Je prends uniquement les notes de la gamme de Do majeur. Si, entre deux notes, je n'ai pas d'autres notes possibles, c'est que j'ai un mouvement conjoint. Par exemple, entre Si et Do, j'ai un mouvement conjoint. Pareil entre Fa et Sol. Par contre, entre Do et Mi, eh bien, je n'ai pas un mouvement conjoint parce que j'ai le Ré qui peut s'intercaler entre Do et Mi. Donc Do, Mi, c'est ce qu'on appelle un mouvement disjoint. Donc mouvement disjoint, c'est quand on a une note possible entre les deux et mouvement conjoint, c'est quand on n'a pas de note possible. Alors, évidemment, tu peux me dire, bah, si entre Fa et Sol, j'ai le Fa dièse ou le Sol bémol. Mais le Fa dièse et le sol bémol ne sont pas de la gamme de Do majeur. Donc on considère que en Do majeur, Fa Sol c'est un mouvement conjoint. Euh, L'idée maintenant ça va être d'essayer le plus souvent possible de passer d'un accord à l'autre par un mouvement conjoint. Pour passer de l'accord de Ré mineur 7 à Sol 7, je peux faire par exemple de Fa à Sol. Fa Sol c'est un mouvement conjoint. Là je peux faire de Si à Do. Et ici je peux faire de Mi à Fa. D'accord? Donc, on va essayer simplement de faire ça, juste le début là, avec les mouvements conjoints. On a fait ça on va rajouter encore un exercice donc euh, moi j'enchaîne hein, parce que évidemment euh, j'ai l'habitude de faire tout ça mais si pour toi il faut du temps et eh bien euh, arrête la vidéo euh, l'idée c'est vraiment de réussir à faire un exercice avant de passer au suivant donc n'hésite pas à revenir plusieurs fois sur cette euh, vidéo en cas de besoin en fait ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est que j'ai joué les notes au moment où les accords apparaissent tu vas me dire bah oui alors où est le problème bah, c'est pas un problème sauf que en jazz notamment, on peut anticiper euh, les accords. Par exemple, je peux très bien faire, au lieu de faire par exemple ré, fa, sol, je peux faire ré, fa, sol. Donc qu'en fait, j'anticipe l'accord suivant. Il y a deux avantages avec ça. Le premier avantage, c'est que rythmiquement, c'est plus sympa. Donc ça nous fait des mélodies différentes. Et le second avantage, qui n'est pas euh, des moindres, c'est que si je joue le sol sur ré mineur 7, ça crée une petite tension, donc qui est tout à fait douce, hein, qui est tout à fait acceptable, et qui est résolue sur l'accord suivant. La musique, c'est bien si on a la tension détente. Ça doit faire des vagues. Je me rappelle un, un professeur de musique, un professeur de chant. Un chef de chœur qui disait à ses élèves, la musique ça doit faire des vagues. Moi je prends souvent l'image de l'élastique, on tend l'élastique, à un moment donné on le détend, et on le tend, et on le détend. Si on est complètement détendu tout le temps, c'est possible, ça s'appelle de la musique de la relaxation. Par contre si on est tendu tout le temps, voilà, ça, devient, euh, ouf, ça devient difficile à, à supporter. Donc c'est bien qu'il y ait la tension, la détente, attention de la détente. Donc pour mettre un petit peu de tension, on peut... Anticiper euh, euh, les notes de l'accord, on les joue un petit peu avant, et quand euh, l'accord arrive, hop, ça y est, est on se détend. Pourquoi bah parce que la dissonance qu'on a entendue avec l'accord précédent devient une consonance avec l'accord suivant. Hein. Dissonance, c'est quand euh, euh, la note elle frotte, enfin on sent, c'est presque une fausse note. Quand on se dit, oh, c'est bizarre, quoi, il joue ça maintenant. Mais c'est très bref, et juste après, ah, bah c'est consonnant avec l'accord suivant, donc on a la détente, donc tension détente. Je vais te faire une petite démonstration avec ça. Donc Je fais la même chose qu'à qu présent, sauf que de temps en temps, j'anticipe l'accord suivant. Ce que j'ai fait pour la fin, c'est que, bah je ne l'ai pas fait exprès parce que c'est un petit réflexe, mais que de temps en temps, je peux aussi faire des retards. Donc le retard, c'est le fait de, de prolonger une note qui était consonante sur un accord, de la prolonger sur un autre accord, ce qui fait qu'elle devient dissonante, et ensuite on joue une note de résolution. Par exemple, si je joue un Si sur Sol7, il n'y a pas de problème. Et si je continue de jouer le Si sur le Do, ça crée une tension, et hop, je joue le Do juste après. Donc ça fait, ça fait tension détente. Donc je vais refaire maintenant. En ajoutant des retards. Je vais te faire un, un premier exemple avec les quatre premières mesures avec, un, avec des retards. Donc je vais faire Ré, Fa et je vais prolonger sur Sol 7 et ensuite je résous avec Sol. Et après je vais faire le Si, je vais prolonger sur Do 6 et je vais résoudre avec Do. C'est ça qu'on appelle le retard. Donc maintenant, je me lance. Donc, je mélange euh, les noirs, les blanches, les croches, les mouvements conjoints, euh, les anticipations, les retards. Alors nous avons joué de la flûte, de l'harmonica, maintenant nous passons au ukulélé. Alors voici mon ukulélé, je parlais de l'imitation d'un instrument à l'autre, là cette fois c'est mon niveau qui est limité, puisque bah, je ne suis pas un grand musicien de ukulélé, euh, c'est pourquoi je ne donne pas encore de cours de ukulélé, enfin c'est m'arrivé juste de donner un cours une fois, d'ailleurs si tu n'as pas vu cette vidéo c'est assez intéressant à voir, à Richard, donc je te mets également le lien sous la vidéo si tu veux voir ce duo entre Richard et moi, donc je lui ai appris à jouer euh, une chanson en accord au ukulélé, et moi je jouais de l'harmonica en même temps que lui, bon, en duo. Mais bon, je n'ai pas, quand même, euh, pas de, de réflexe vraiment sur le, le ukulélé, c'est un instrument que j'affectionne, mais dont je joue depuis peu de temps. Et donc, bah, je vais quand même m'essayer à cette petite improvisation. Alors en fait, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est que même si tu es très limité par un instrument, ne te dis pas « Ah ouais, mais je ferai de l'improvisation quand je serai bien joué. » Malgré ton niveau, et bah, en fait, c'est une restriction. Donc comme c'est restrictif, bah, tu es obligé de faire autrement. Et du coup, ça te donne des idées. Donc. Euh, bon, Je connais mes notes sur l'instrument, mais bon, voilà, c'est assez récent. Donc je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir les réflexes. Oh, en Au fait, oui, il faut que je joue cette corde-là, etc. Donc je ne suis pas tout à fait sûr de moi. Donc pour euh, éviter de paniquer, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je ne suis pas obligé de, de jouer 4 notes ou 8 notes par mesure. Je peux en jouer que 2, qu'une ou pas du tout. Donc ça peut être intéressant aussi de laisser passer un accord sans rien mettre dessus. Ça crée des silences dans la mélodie. Et après, comme ça, j'ai le temps de me concentrer sur les notes suivantes. Donc on peut faire ça, par exemple. Donc je ne vais pas jouer tout le temps sur toutes les mesures. Euh, je vais me permettre parfois d'avoir des moments euh, de relâchement, on va dire. C'est une autre manière d'aborder l'improvisation. Là, tu vois, j'ai fait de, vraiment dans la simplicité. Eh bien, ça marche quand même, d'accord Donc, tu peux aussi, de temps en temps, mettre des silences dans euh, ta mélodie. Voilà, donc nous avons joué de la flûte, de l'harmonica, du ukulélé. Il nous reste le piano. Alors, Ré mineur 7, ça donne ceci. Ré, Fa, La, Do. Sol 7, ça donne. Sol, Si, Ré, Fa. Et Do 6, Do, Mi, Sol. Et si je joue ces trois accords en position fondamentale, ça va pas être très joli. On écoute. Bon, c'est pas laid, mais on peut faire mieux. En fait, je vais faire Ré mineur 7 en position fondamentale, Sol 7 en deuxième renversement et Do 6 en position fondamentale, ce qui donne ceci. beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Donc je vais improviser sur cette suite d'accords. C'est parti. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Je vais jouer encore du piano mais différemment, cette fois, je vais prendre une ligne de basse et je vais faire la mélodie en note à note à la main droite. Donc ligne de basse, qu'est-ce que je vais prendre bah, Pour Ré mineur 7, je vais prendre simplement Ré Mi Fa La, pour Sol 7, Sol La Si Ré, et pour Do 6, Do Ré Mi Sol. cette bass en walking bass, donc euh, une note partant, une noire partant. enfin je veux dire une, une, que des noirs voilà. et donc euh, je joue la mélodie euh, à la main droite. 1, 2 et 1, 2, 3 et 4. différemment, c'est-à-dire que je peux jouer la ligne de basse à la main gauche comme je viens de le faire, et euh, ajouter des notes de l'accord en main droite. Hein, puisque quand je joue pour Ré mineur 7, ben j'entends pas la septième qui est Do. Okay quand je joue cette basse pour Sol 7, pareil, j'entends pas la septième qui est fa, Et quand je joue ceci, j'entends pas la Sixte qui est là. Okay, donc ça, je peux rajouter ces notes-là euh, dans la main droite. On y va 1, 2, et 1, 2, 3, 4, Pour finir, je vais te faire écouter la, la piste d'accompagnement toute seule. Euh, Charge-toi bien sûr d'inventer tes propres phrases avec ton instrument. OK C'est parti accompagnement, donc les mêmes accords, c'est ça qui est génial avec Ben in the Box, je peux générer une autre manière de jouer cette suite d'accords. voilà, c'était sympa, nous avons pris euh, du bon temps ensemble à improviser sur cette suite d'accords. Et bien écoute, euh, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo, euh, rejoue-la euh, plusieurs fois notamment sur la partie où je te laisse uniquement euh, euh, la piste d'accompagnement, comme ça tu peux rejouer euh, par dessus en improvisant avec tes, tes propres phrases euh, d'improvisation. Si tu as apprécié ce cours clique sur le pouce en l'air. Peut-être as-tu dans ton entourage des personnes, des amis, de la famille, euh, des profs, des élèves, je ne sais pas, qui veulent aussi improviser. N'hésite pas à partager cette vidéo. Donc, tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, euh, sur euh, ce que tu veux, voilà, donc euh, sur ta chaîne YouTube, pourquoi pas. Donc, bien sûr, à t'abonner et à faire abonner tes amis, plus j'en ai de fou plus on rit. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo où cette fois, nous allons apprendre à improviser sur trois notes par accord. Bien évidemment, plus on va utiliser des notes par accord, plus on va avoir de possibilités de mélodie. Donc, revois bien déjà le, le cours une note par accord, puis deux notes par accord. Et ensuite, tu pourras passer à la vidéo, le cours sur trois notes par accord. OK Bonne musique. Et donc, à très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin.